Nous avons vu dans une précédente vidéo l'importance du TEID, de l'identification de l'extrémité d'un tunnel. Comment faire pour établir un tunnel et que les deux extrémités connaissent les deux TEID Comment le traitement des paquets est-il fait une fois que le tunnel est établi Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Si nous regardons comment initialiser un tunnel, le serving gateway, par exemple, va choisir une nouvelle valeur de TUID qui est unique, 102, va envoyer un message de demande d'établissement d'un tunnel en disant nouveau tunnel avec le TUID 102. Le P-Gateway va à son tour choisir une nouvelle valeur qui va être localement unique de TUID. Dans mon exemple, 16538. Il va stocker l'adresse qui a été euh, l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du serving gateway, et stocker également la valeur de TUID reçue et va faire le lien entre 16538 et 102. Il envoie le P-Gateway, un message d'acquittement, avec les deux Tuid. De cette façon-là, le Serving Gateway connaît la correspondance entre son identité de tunnel et l'identité de tunnel allouée par le P-Gateway. À la fin de cet échange, on a bien un tunnel qui est établi avec d'un côté le 102 comme TUID et de l'autre côté le 16538. On peut noter qu'à la fin de l'échange, chaque extrémité connaît le TUID alloué par l'entité en vis-à-vis. -vis. Allons un petit peu plus loin pour regarder quel est le traitement à faire dans le serving gateway. Eh bien, nous allons avoir un traitement relativement simple à partir du moment où on constitue une table. Ce qui est expliqué dans la suite, est valable sur le plan du principe. Je ne prétends pas que l'implémentation concrète dans les Serving Gateway est exactement comme celle-là, mais elle permet de bien comprendre comment on gère les TUID et comment on aboute différents tunnels. Nous allons avoir dans la table du Serving Gateway les valeurs de TUID, les actions à effectuer, éventuellement des précisions sur ces actions. Et on va indiquer quel est le euh, tunnel de l'entité pair, c'est-à-dire pour le Serving Gateway, l'entité pair et le P-Gateway. Et on va indiquer quelle est son adresse et quelle est la valeur du TUID. Un petit exemple, lorsque le Serving Gateway établit le tunnel, il indique TUID 102. On va donc euh, créer une entrée dans la table 102 c'est la table du serving gateway. Et une fois que la P-Gateway a bien répondu, eh bien on sait, comme on a reçu un paquet du paquet du P-Gateway, on connaît forcément son adresse. On sait quelle est l'adresse du P-Gateway et on sait que le P-Gateway a alloué l'adresse, le TEID 16538. Si on regarde, le tunnel est bien établi. Maintenant, on peut avoir un tunnel entre un serving gateway et l'inode B. Ce tunnel, par exemple, est établi en utilisant le numéro 103 comme TUID. L'adresse correspondante va être l'adresse de l'inode B, l'inode B2 dans notre exemple, et le TUID à la valeur 65551. C'est le TUID qui a été choisi par l'inode B2. Les traitements qui vont être remplis si on considère que tout paquet arrivant sur le tunnel 103 doit être renvoyé vers le tunnel 102. Et bien, l'action, ça va être une action de retransmission ou forwarding. Et le détail, on va indiquer on forward du tunnel 102, on va retransmettre vers le tunnel 103 et du tunnel 103, on va retransmettre vers le tunnel 102. Si nous regardons les euh, traitements, eh bien ça veut dire qu'un paquet qui arrive par exemple de l'inode B2 va contenir le TEID 103, le serving gateway, regarde 103, il voit A, il faut que je retransmette le paquet. Je le retransmets vers le tunnel 102. Et ce tunnel 102, à quoi correspond-il Eh bien, il correspond au paquet de gateway et au tunnel 16538 pour ce paquet de gateway. Donc, tout paquet que je reçois avec le TUID 103, je le renvoie vers le paquet de gateway avec le TID 16538. Les principes de tunnel et l'utilisation de cette table, nous les avons vus dans, pour les paquets descendants, ils sont aussi valables pour les paquets montants, ils sont valables de façon générale. Plusieurs exercices vont vous permettre de bien assimiler cette notion de TID.